Bonjour à tous, donc je continue euh, mon commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale, donc c'est la dixième vidéo, enfin la vidéo numéro 10 plutôt, donc ce qui traite euh, de la souveraineté de l'État. donc euh, tout chrétien doit être patriote, c'est une encyclique euh, Sapientiae Christine euh, de Léon XIII, et effectivement il n'y a pas à avoir honte d'être patriote puisque c'est un devoir de, de tout chrétien, et euh, il n'y a, a pas non plus à, à se considérer fasciste, à être, à être patriote. Euh, donc La loi naturelle nous ordonne d'aimer d'un amour de prédilection et de, de, et de dévouement le pays où nous sommes nés, et où nous avons été élevés au point que le bon citoyen ne craint pas d'affronter la mort pour sa patrie. L'amour surnaturel de l'Église et l'amour naturel de la patrie procèdent du même et éternel principe. Tous les deux ont Dieu pour auteur et pour cause première. Ensuite, donc, euh, j'ai cité un discours de Pi 12, euh, effectivement, qui disait qu'il n'y a pas à avoir honte d'aimer son pays. Hein, euh, et ça ne veut pas, c est, c est, ce n'est pas parce qu'on aime son pays qu'on déteste les autres. Hein. Euh, voilà. Euh, là. Euh, donc, dans, dans, dans, dans une encyclique Summi Pontificatus, Pidouze nous dit que euh, l'amour de la patrie ne doit pas euh, nous faire oublier l'amour euh, qu'on doit avoir aussi pour les autres euh, pays. Mais bien évidemment, il faut, il faut aimer. Euh, il y a un ordre dans la charité. Euh, on aime d'abord Dieu, <coughs> ensuite soi-même, ensuite les autres. Et par cercle concentrique, euh, euh, son prochain euh, par rapport à son lointain. Et de même, l'ordre dans la charité implique d'aimer d'abord son pays, qui, qui, qui, nous a, qui nous a vu naître, qui nous a vu grandir, euh, par rapport aux autres pays. Alors ensuite, élément essentiel donc de, de, de la souveraineté, c'est la, la place qu la, la, que, que doit avoir l'Église dans, dans l'état, donc la loi civile commence ou s'arrête le droit canon donc c'est là où, est, où la véritable séparation euh, du spirituel et du temporel c'est à dire que la loi civile euh, se soumet à l'église euh, et, et doit respecter les commandements de Dieu et le catéchisme de l'église euh, donc bien évidemment l'église est, est, est totalement libre euh, donc euh, par son droit canon, en union avec euh, le pape, et euh, sinon, bah, euh, donc la, la loi civile doit se soumettre au commandement de Dieu, au décalogue et au catéchisme, et sinon, pour toutes les autres affaires euh, temporelles, la loi civile euh, est autonome. Un élément essentiel de la souveraineté, c'est que le droit, le droit interne, donc le droit euh, national, doit primer sur le droit international. Donc là aussi, ça implique que, euh, que euh, nous sortions de l'Union Européenne, qui, qui, qui à l'heure actuelle, il faut savoir, euh, 4, il paraît que 80% des, des, des réglementations euh, françaises sont d'essence européenne, c'est-à-dire qu'elles nous, euh, nous, euh, nous sont imposées par l'Union Européenne. Donc on comprend euh, que, euh, que, le, que le, la France n'est plus libre, n'est plus libre de, de décider, la, la France n'est plus indépendante, sachant que euh, à la commission de Bruxelles, il y a plus de lobbyistes, donc du grand capital, il y a plus de lobbyistes que de fonctionnaires européens. Euh, il faut dire que l'Union Européenne est complètement gangrénée par les multinationales. Et c'est pour ça que l'Union Européenne se, se, se, se, se, se, se Enfin, que le peuple, les peuples européens se désolidarisent de cette Union, euh, qui d'ailleurs euh, a tout d'une dictature, hein, parce que les, les commissaires européens sont, euh, sont nommés et non pas élus. Et euh, donc euh, il faut aussi savoir que euh, les, les, règles, les, les traités internationaux euh, sont supérieurs à la loi nationale. C'est-à-dire que euh, bon, la, le, le, la, la norme suprême en France, c'est la Constitution, mais en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'on adapte la. On adapte la Constitution euh, au droit européen et au droit international. Donc, si, si vous voulez.. Euh, cela, cela fausse notre souveraineté il faut, il faut que, la, que notre droit interne notre loi notre loi nationale euh, ne se laisse pas phagocyter par l'Union Européenne qui, qui est encore euh, une fois aux mains des multinationales aux, aux mains des banques et euh, du droit international qui, euh, qui, euh, qui le fait, fait le jeu du, du nouvel ordre mondial et par contre alors donc, bien évidemment, il, il faut sortir de l'Union européenne. Il faut retrouver notre monnaie nationale. Euh, il faut aussi retrouver une certaine indépendance euh, dans notre politique euh, de défense. Donc, euh, ça implique euh, une renégociation de l'OTAN ou une sortie de, une sortie de, de ce traité hein, qui, qui, qui n'a plus lieu euh, véritablement, euh, qui n'a plus véritablement lieu d'être avec la chute du, du communisme en, en 1990. Euh, 91. Euh, par contre, effectivement, il faut que les peuples européens s'unissent euh, par, des, par des coopérations sur des sujets communs et des projets concrets. Alors, quelques principes euh, quelques principes. Euh, donc pour retrouver la souveraineté nationale. Il faut, il faut que l'État, que la France euh, ait une indépendance maximale en défense. Sur les chaînes de production d'armement, ça me paraît une évidence. Hein, euh, C'est pas normal que nos armements soient fabriqués à l'étranger, hein, euh, ni que nous dépendions d'une puissance étrangère pour, pour assurer notre propre défense. Il faut que la France retrouve une indépendance maximum euh, en, en, en agriculture, donc que nous, que nous ayons une certaine euh, autosuffisance alimentaire. Que nous, soyons, que nous soyons le plus euh, indépendants possible aussi au niveau de. Dans, en, en tout ce qui concerne l'énergie, les fluides, les autoroutes, le rail, la poste et les télécommunications. Euh, il, faut arrêter, il faut arrêter tout de suite euh, l'énergie la, la, nucléaire qui pose de très gros problèmes de sécurité et de, et de traitement des déchets. Euh, et. Bien évidemment, il faut compenser par, euh, par une autre euh, forme d'énergie, les, les énergies dites libres. Alors si ça vous intéresse, euh, je vous invite à, à lire ce, ce livre de Jen Manning, Énergie libre et technologie. Euh, et là, euh, vous en saurez un peu plus sur les, les technologies d'avenir, hein, euh, sur les aimants, l'hydrogène, la fusion froide et bien d'autres. Voilà, c'est 306 passes si ça vous intéresse. Euh, c'est véritablement euh, l'avenir. Hein, on les connaît depuis le début du XXe siècle. Et euh, malheureusement, euh, on, a, on a préféré les, les, les, la, la, la, le pétrole à toutes ces énergies. Euh, tout simplement parce que les, le pétrole génère beaucoup, beaucoup plus d'argent que les énergies libres. Euh, alors, euh, effectivement, il faut un patriotisme économique sur nos marchés publics et, sur, et dans le secteur privé. C'est-à-dire que, que l'on privilégie les produits euh, français, on privilégie le « made in France ». Ça me paraît euh, aussi de la charité bien ordonnée. Et il faut rétablir autre élément fondamental... Euh, autre élément fondamental de notre souveraineté, il faut rétablir le, nos, le, le, le, les contrôles aux frontières, euh, un contrôle d'échange et un contrôle des, des capitaux. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.